C'est Widman, oui, content de vous voir. Toujours un plaisir de savoir que mes abonnés les plus fidèles sont au rendez-vous. Un pouce pour l'algorithme de YouTube et ça fait toujours plaisir à voir. Merci à OG Puff de la chaîne OG Puff officiel qui me donne son troisième cadeau, troisième variété, le Pink Meow. Et oui, Pink Meow, je regarde sur un site ici. là, euh, C'est Sacred Garden qui le fait, et puis je pense que c'est tout simplement un phénotype de Pink Kush. Donc c'est un Pink Kush qu'ils ont beaucoup beaucoup aimé, euh, si, si je comprends bien. Et puis ils l'ont euh, gardé, ils l'ont appelé Pink Meow. Donc le Pink Meow, c'est un Pink Kush. On allume ça immédiatement. Euh, dans les trois qu'ils m'ont envoyé, j'avais dit que le Ape Cake, je l'aimais beaucoup. Mais le Pink Triangle, Pink Triangle, beaucoup plus goûteux, malgré qu'il y avait un petit goût de carioufren un peu plus présent. Mais le bois était plus fort, euh, plus de goût, plus de terpène. Le Pink Triangle, c'est un peu comme le Pink couche de Grell. Euh, tandis que le Ape Case, il est encore meilleur, mais il, il goûtait vraiment... C'était comme un peu... Bas de gamme, en comparé avec le Pink Triangle, qui était vraiment du 4A+. Celui-là ici, le Pink Meow, un petit goût de cariophilène, mais très fort en terpène. Je le goûte immédiatement pour la première fois. Merci à OG Pop, allez sur son Instagram, toujours intéressant. C'est le... Celui, j'aime le moins. Mon préféré, je prendrais quand même le Pink Triangle. Parce qu'il euh, était vraiment goûteux. Euh, J'ai parlé un peu avec OG Puff sur Instagram. Et puis, il m'a convaincu. Il m'a dit que le Ape Cake était pourtant euh, très goûteux. Il était même euh, de la même qualité que le Pink Triangle. Donc, peut-être que j'aimerais mieux le Ape Cake que le Pink Triangle. Le Pink Meow... Pink Meow. C'est celui que j'aime le moins des trois. Mais il est plus fort que l'Ape Cake. L'Ape Cake, je trouve qu'il manquait de goût et il était bon. Je pense qu'aujourd'hui, euh, je vais vous amener dans Magro. On va faire un voyage dans le temps. Et puis, on va euh, se transporter dans ma grow après le joint. Et puis, on va transporter. Oui, oui, oui, oui, oui. On va euh, prendre euh, les plants qui sont dans des euh, deux gallons, Et puis, on va les mettre dans des plus gros contenants, des cinq gallons. On va laisser ça à l'intérieur euh, deux semaines, 14 jours. Et ensuite, on va changer le cycle de lumière. Euh, pour la croissance, la lumière, on sait, c'est 18 heures allumées, 6 heures éteintes. Et quand on va tourner sans floraison, quand on va vouloir avoir des buds, des cocottes, eh bien, il va falloir changer la lumière en 12 heures allumées, 12 heures éteintes. Donc, encore deux semaines là, euh, à grossir, à prendre un peu d'espace là avec les racines dans le 5 gallons, Et on va changer son alimentation euh, une semaine avant de changer la lumière. En 12-12, on va donner euh, des nutriments... Euh, qui nous sont recommandés par Sico Nutriments. Cico nutriments, c'est la marque de nutriments que j'utilise. C'est plein de petits galons, plein de petits euh, 1 litre. Et puis là, il faut que je donne 1 millilitre par litre d'eau, 2 millilitres par litre d'eau. Chaque produit a une quantité différente à donner. Selon euh, la semaine où on est rendu. Première semaine de floraison, il faut donner tant de quantité. Euh, à la cinquième semaine de floraison, il y a des produits qu'on ne donne plus, d'autres qu'il faut donner. J'ai environ 16 bouteilles, environ 8 bouteilles pour la croissance et 8 bouteilles pour la floraison. oj va sortir un vidéoclip. Déjà plus de 8000 views en moins d'un mois. Euh, la chanson, c'est « Loublanc. Vraiment très bonne chanson. Euh, je l'utilise à l'occasion sur mon Instagram. Allez voir ça. Le vidéoclip, la chanson. Il euh, y a une équipe derrière OG Puff. On n'en parle pas souvent. Souvent dans l'ombre. Mais euh, le gars, c'est son. Euh, je pense que c'est le gars qui fait les montages de son euh, vidéoclip. C'est euh, Duff the Creator. Je ne veux pas me tromper dans son nom, mais je pense que c'est ça. Donc, uh, shout out à Dove the Creator. Uh, je pense que c'est une personne qui travaille peut-être un peu dans l'ombre de OG Puff. Mais uh, vraiment un duo vraiment uh, très, uh, très uh, professionnel. Donc, c'est un peu ça. Je l'ai aussi parlé que demain, mardi, il va y ouvrir. Il va. Il va y avoir. Il va y avoir l'ouverture d'une SQDC à La Salle, ville La Salle. Donc c'est quand même très près de chez moi. Euh, ça va ouvrir à 9h. Est-ce que je vais être présent? J'aimerais être présent. Je ne le vous garantis pas. Mais si vous me voyez, venez me dire bonjour, s'il vous plaît. Ne soyez pas gêné. Si je parle à quelqu'un... Venez nous interrompre, dire bonjour. Euh, si je me présente demain, euh, je vais sûrement donner là, un papier à rouler à tous ceux qui viennent me dire bonjour gratuitement. Donc, euh, si vous êtes proche de la salle, demain à 9h, mardi, le 30 novembre, euh, si je me trompe bien, c'est l'ouverture de la succursale à la salle. Et puis, c'est sûr que dernièrement, j'ai été faire des achats là, euh, mais peut-être que je vais aller faire un tour là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, euh, ne soyez pas gêné ou quoi que ce soit. Si je parle à quelqu'un, il y a déjà des personnes qui m'ont dit :« Ah, oh, je voulais te dire bonjour. » Mais tu parles à quelqu'un S'il vous plaît, venez me dire bonjour. C'est très rapide. Ça va me faire plaisir plus que vous. Ça va vous faire plaisir. Ok. Si vous venez me dire bonjour, ça va m'encourager à continuer. Donc, euh, je voulais passer le message. Euh, si ça vous tente là, de venir voir ça, le nouvel succursale à la salle, euh, l'adresse euh, exacte est sur mon Instagram dans ma story. Donc, euh, quand je vous dis on va se transporter dans le temps, on va faire de la téléportation. On va aller voir euh, l'évolution de macro avec les deux lumières de la marque Vipar Spectra. Lumière vraiment très très intéressante pour le prix, euh, vraiment très performante. Euh, là, j'ai deux lumières, c'est trop. Euh, ça va être très très utile en floraison, mais là pour la croissance, c'est trop trop trop. Pas besoin de trop de lumière pour la croissance. <coughs> Donc, euh, en floraison, à un certain stade, là, à partir de la quatrième semaine de floraison, on peut y aller 100% dans. Euh, ça, ça dépend là, de beaucoup de choses. Là. Ça dépend là, de de plusieurs choses. C'est quoi dans l'autre PPFD? Le PPFD, c'est un une unité de mesure et... Euh, C'est-tu une unité de mesure? C'est pas une unité de mesure, hein? En tout cas, peu importe. On fait attention à ça, la lumière, ça peut être euh, utile euh, quand on la met forte, mais ça peut être un petit peu nuisible à certaines occasions, comme on l'a déjà vu avec WinMan. Okay. Donc je termine ça et puis euh, on s'en va changer les plantes de contenant. On va mettre des plus gros contenants, on va passer du 2 gallons au 5 gallons et on s'en va faire ça là maintenant. Salut gang, je mets mes lunettes pour les lumières LED, toujours un plaisir. Donc euh, l'agro avec par Spectra, les deux modèles, la XS 2000 et la P 2000. Deux lumières là, beaucoup trop fortes pour une euh, petite grow comme ça là, pour la croissance. Euh, on utilise ça plutôt là pour la floraison. On est dans une 4 par 4, une tente 4 pieds par 4 pieds. Et ces lumières là sont faites pour des tentes en floraison. 2 pieds par quatre pieds, donc c'est pour ça que j'en ai deux. Euh, la floraison va être dans 2 semaines Aujourd'hui on va faire euh, un changement de contenant Ils sont présentement dans des contenants 2 de gallons On va les mettre dans des 5 gallons On va leur donner 2 semaines Et ensuite on va changer Le temps d'éclairage On va mettre ça en 12-12, 12 heures allumées, 12 heures fermées Présentement c'est 16 heures allumé. 8, 6 heures éteintes. Donc, euh, sans plus tarder, on va euh, transporter notre doji qui, euh, qui pousse. Mais les couleurs ne sont pas super belles. Euh, ensuite de ça, un clone pinkush numéro 4. Euh. Avec le curing qui s'est fait à la dernièrement, j'ai goûté au Pink Kush numéro 4. C'est tellement léger, là, un genre de Pink Kush, 12% THC. Euh, pas, vra... pas vraiment un goût de couche. Euh, quand on lit la description, c'est supposé goûter la vanille. Écoutez, c'est un genre de petit fleuri manqué. Euh, très léger 12% ça se fume ça se fume doji c'est une graine de cannabis de reaper seeds j'ai jamais fumé ça euh, là, on va voir ce que ça va donner pinkouche numéro 4 c'est Barney's farm le glouki là bas euh, c'est le glouki numéro 4 ah, c'est un clone, un autre genre de fleurie que j'aime pas là, euh, la raison pour on fait pousser en ce moment, c'est parce qu'on voulait 4 plants puis j'avais rien d'autre pour, la, pour euh, de la même grosseur, de la même hauteur. Ici, c'est une plante. Ça ici, c'est le Barney's Farm. Et ça ici, c'est une graine de cannabis de Ripper Seeds, GMO en animal cookie. C'est la graine de cannabis numéro 3. Euh, j'espère j'espère qu'ils vont reprendre du mieux dans le 5 galons. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner là, mais euh, deux semaines, près, de pas près, on tourne sans floraison. Donc, euh, je mets ça dans les 5 gallons et puis on regarde le résultat, voir ce que ça va donner là, comme look. Alors, restez ici, restez, restez ici, on, voit, on va voir la suite là, immédiatement. Voilà le résultat, les 4 plants ont été transplantés dans des 5 gallons. Donc euh, deux fois et demi le contenant auparavant c'était des deux galons avant donc euh, j'ai réaménagé, pas réaménagé mais euh, refait là, du, du low stress training il poussait vraiment trop vite sur les deux grandes tiges. Celle-là je l'ai ouvert parce que euh, j'espère qu'il va peut-être pousser un peu au centre. Celle-là est un peu trop haut. Celui-là aussi, je vais laisser un peu d'espace pour le centre. J'espère qu'ils vont donner un gros coup là, pour euh, les deux prochaines semaines. Parce que là, euh, je suis très impatient avec cette grosse. On a eu beaucoup de difficultés à revenir de notre, euh, de notre, de notre période où est-ce qu'on avait donné trop de lumière. Ça avait vraiment donné un choc aux plantes et puis ils refusaient de se nourrir. Pauvres petites plantes. Ok, donc euh, on dit bye bye aux deux lumières là, Vipar, Spectra, le modèle XS2000, très belle euh, lumière, euh, très très esthétique. La P2000 aussi, très esthétique, plus vieux modèle avec des, euh, des, des, des composantes qu'on connaît moins. Je pense que c'est pas des lumières LED de euh, Samsung, et puis c'est pas un driver « Meanwell. Comme celui-là ici, là, de la XS2000. Par contre, même si les composantes ne sont pas connus, très bon, très bon, très bien coté sur YouTube. Les gens ont fait des tests avec les. Euh, avec Vous savez ce que je vous ai appris, là, la, la, pas que je vous ai appris, mais ce que je vous ai dit d'aller voir l'application la, pour les PPFD, la lumière. Donc, elle a fait de très bons tests, de très bons résultats. All right, donne un pouce! Et puis, euh, continuez à regarder mon Instagram pour le suivi de cette grow. Deux semaines. Deux semaines encore, et après ça on met sans floraison. Je me demande qu'est-ce qu'on va avoir de l'air, des cocottes. Bye!